Bonjour, je m'appelle Laurie Huberto, j'ai passé ma carrière dans la salle de classe d'immersion en élémentaire et au secondaire et actuellement j'enseigne quelques cours à la faculté d'éducation en ligne et en direct. Pour moi, il y a deux raisons principales pour uh, passer le test DELF. Numéro un, c'est une raison personnelle, c'est les gens qui ont peut-être uh, passer du temps dans les cours de français ou du, du perfectionnement du français et ils veulent vraiment savoir à quel niveau se trouve leurs compétences. La plus grande raison, disons, à une faculté d'éducation ou des cours en ligne, c'est parce que c'est une exigence d'un conseil scolaire pour un poste pour enseigner en français. Par exemple, à Thunder Bay, les deux conseils scolaires, Lakewood Public Schools et Thunder Bay District Catholic School Board, exigent pour enseigner dans le programme de français de base 75% dans les quatre domaines et de B2, pardon, et un C1 à 50 dans les quatre domaines. Donc, c'est une exigence de travail. Certains conseils scolaires exigent une, une certification DELF parce qu'ils veulent s'assurer la qualité uh, du français parlé dans les salles de classe. Uh, en français de base, il y a, y a une, une exigence un peu plus vaste, mais quand même, il veut s'assurer que ce qui se passe dans les salles de classe, c'est pour le bien-être de l'apprentissage de la langue française, pour les élèves. Bon, pour préparer pour le DELF, c'est compliqué et simple. Il faut essayer de vivre en français. En voulant dire, interagir avec les gens en français autant que possible sur les, les, euh, sur les questions de discussion assez avancées, Uh, lire en français uh, une variété de textes, um, écouter en français. Puis écouter en français, c'est facile avec des balados, uh, on a Netflix, on a des ressources uh, illimitées en ligne. Aussi, on peut suivre des cours spécifiques à la réussite de Delphes dans les centres communautaires, tels. À Tandabé, on a un nouveau centre qui offre des cours et l'Alliance française à Toronto aussi offre des cours, peut-être au sein des universités, il y a des cours à faire pour pouvoir réussir le DELF. Souvent, des élèves me demandent, mais madame, quelles sont les ressources? Puis la, la question est, est impossible parce que si on fait une recherche Google, comme j'ai fait aujourd'hui comment préparer pour le DELF il y avait un nombre illimité de ressources. Donc, faites vos recherches, vos recherches en ligne. Euh, il y en a trop. Il y a des, il y a des ressources gratuites, il y, a de, il y a des ressources ou des programmes à acheter. C'est illimité.